Encore une fois, sous TV la mesdames et messieurs, Zanmiko Patrouillot nous quel que soit côté, ou y'a dans mon et quel que soit tout, avec l'heure disponible pour assister vidéo, ça, on a dit bonjour, bonsoir. Et nous déjà surtout bienvenu. ou la caillou ou sous TV la Kayou Comme mesdames et messieurs. Nous portons tout un dernier grand point qui a dominé l'actualité dans pays d'Haïti. Et nous connaissons ailleurs, mardi, que l'ISO nexa au fin la police. Dans moment, chef gang Ezekiel a repond à la justice mais c'est un moment ça guéons bas quoi police qui t'as gué des policiers là dedans n'eg ils osaient envahir n'eg à coups de balles n'eg pas même gué chance pour garder les armes n'eg ils ont envahi en en policiers blessés les policiers mouillés n'eg kidnappés policiers ou saisis et armes qui doivent ces deux choses et ben je vous dis mesdames et messieurs la police qui veut mettre ils quoi envion des bandits et bas en 5 secondes dans mortellement blessé dans l'échange de de qui te gen entre la police et les Nexario. Eh bien, Isolard, bon, on a parlé là, Monsieur paniqué, Monsieur, Monsieur troublé parce que la police a décidé fois ça. Faut vous finisse avec un village de Dieu, il Faut vous mette un fin dans la vie. iso a un pile problème problèmes, bas bac, fait moune pas passer. Mattisant, Mesdames et Messieurs, eh bien, France LB après toute critique, les joignent. Après tout reproche que la population haïtienne a fait à quand vous regardez, vous dans la police, mesdames et messieurs, eh bien, fois ça, M. Guillet, et donc décidé vrai faut qu'il fait et, et peuple haïtien gon sourire sur le visage yo, et monsieur décidé là faut li baye réponse à Izo qui pense c'est li mete pays ça ak tout lambo sanjou, Ti si l'appli et Chris là yo même kap faire l'appli et le temps dans pays ça dans vidéo ça nous parl invité ou gen tout détail sur l'attaque féroce que la police Yon fait sous base 5 secondes d'un côté pou pipiti deux soldats ISO mortellement blessés mesdames et messieurs nan a bagay yo red tout dans sa vie la Tibonite et Bandit et, qui et, de même a la ville. la Tibonite a frappé tout. Et la police dans le département de la Tibonite, elle a frappé red, red, red là, avec un ex-savi ou un ex jean Denis qui a eu un pile problème dans le département. Et eh bien, pour Pipiti, yon y a un bandit, M. Tombe, M. problème. M. Tombe là, et bien, mon Gonaï qui fait fête en célébré parce que Monsieur a un pile problème dans la cité de l'indépendance. Mesdames et Messieurs, bon écoute tout le monde, ou sur TV la caille haïti.com, retenez à juste jusqu'à la fin, et pour une no prochaine vidéo. Mm. Nous saluons tous les amis au plaisir, pour nous mettre capables d'informer directement. Et bien, nous avons une information à ces de Nous, pour aller dans le au niveau du village de Dieu, bien, c'est là que nous avons et cap. mon affaire et TV. Et bien, vous Abdou, comment la situation de liée. Dans que n'a pas parlé là, c'est au niveau du village de Dieu qui est échangé ici, qui a fait entre la police, ensemble avec les armées qui réunissent. Groupe Gang 5 secondes, et quand il y a déjà, dans le monsieur Napalela, il y a deux monde qui arrivent et Et le village de Dieu, il y de tir entre la police et puis M. Arméo, qui fait partie du groupe 5 secondes, il y a deux monde qui sont censés et perdu la vie, il y a un char de combat, la police nationale d'Haïti, qui est stationnée dans zone Port ogane quand il y a un tir en direction du village de Dieu. Le 18 janvier 2023, et l'information et à partir de Mais selon source une source digne de confiance, M. bien, monsieur Saoki, dans le village de Djim après poster et bien ça qui a causé une panique totale capitale et qui sont la et bien autour qui a et opération deux monde qui est qui du et qui dans zone plus c'était plus mais on casse qui situé à quelques mètres et bien de village et de dieu et d'après bloqué hier dans l'après-midi c'est partout, pas tout là qui sont attaqué par bandit et bandit groupe 5 secondes dans un de prince côté que et ça lui-même il au niveau de la police gagne un policier qui était arrivé et perdu la ville qui est tu de l'affront il un agent de la 5e, 25e promotion, et bien, et Katsa, et puis il est arrivé, exécuté lui, et puis il y a un joli qui est Jonathan. Agent 1 qui lui-même qui n'a 27e promotion qui était blessé et bien l'abdo situé à environ 30 minutes du palais national des villages de Dieu, qui était en zone et de non droit au vu que son zone qui très dangereuse et au niveau de la capitale là, et bien y a abrité dans cinq secondes qui vit par Iso y criminel qui a recherché par la justice haïtienne et bien Iso et eh bien, eh, M. Sahara lui-même, qui est fait passer comme artiste, comme vedette, eh ben, c'est lui-même a fait la une de l'actualité, et eh ben, jacques jean Zoulet gagne un pile direct qui a et qui gagne un minute. Nous avons toujours été dans le même cadre d'insécurité et, et n'a pas rapide au plus tôt. Nous abusons de la carène, nous n'en balaquons nulle part. les villes et Saint-Marc, quant à ce que gagnent ayant incidents et qui arrivent hier au niveau de villes Saint-Marc, et les tout altiers et bien abusque et la police nationale bien au niveau de Saint-Marc, qui eux même qui arrivent hier, ils ont et bandit et bien bandité qui, et les mêmes qui au niveau de Saint-Marc sont jeunes garçons. Eh bien, Nadio, que -Li M. Liam, c'est allié, groupe gang, Jean-Denis, qui est mortellement blessé, eh bien, il y a un âme à feu qui est récupéré, et puis un véhicule de saisi, et eh, ça a passé au niveau de Saint-Marc, je ne m'en est 17 janvier 2023. Eh bien, Snyder, donc, celui qui partie et bien monsieur c'est membre réseau gang charrette et monsieur Sayoyo en milieu dans et volté monde une grosse dame dans mais yo et puis monsieur Tour lui c'est membre groupe gang Jean-Denis et bien monsieur était mortellement blessé dans ville Saint-Marc j'ai 17 janvier 2023 dans après-midi sur autoroute nationale là pendant que moi que moi j'ai pas essayé et retenu monsieur et bien lui même il était courit et bien jusqu'à ce que monsieur descende et machine dans dame l'amené en effet, un commandant juridiction saint magla qui a placé tout dispositif, et bien, secteur ça pour être capable d'emprunter ce suspect qui était refusé, et autant pour tempérer, aux autres de la police et des bandits, de ça, dans la et d'après le responsable, le service départemental de renseignement, SDR, il a dit que le monsieur sorti, et bien, véhicule avec ZAM à la main, et il a été menacé la vie policière qui était en service. Et eh monsieur là, monsieur, il était arrivé neutraliser et eh dans quatre tentatives pour le te dispositif et la police a conduit que monsieur était grièvement blessé et puis il arrivé et mort et eh bien par blessure au niveau de l'hôpital Saint-Nicolas saint -Nicolas eh bien, et bien, à feu et du calibre 9 mm et ont il était arrivé à mais par la police, après le constat légal du cadavre, et bien ça lui-même fait et dans la date 17 janvier 2023, il a gardé gardé machine et avec armes et puis bon, il y a lui même qui a été comme son image que nous et montre aux images du semaine, euh, après machine, euh, que bandit, eux, même mêmes ils sont censés une abdication. C'est pas la première fois que, y de et encore, et il y a dénoncé tout... le groupe bandit, ça, eux, qui, eux-mêmes, ils ont amusé, eux, c'est, euh, rentrer dans le terre, voler tes mounes, au niveau de ces marques, et bien, je viens d'un pile monde, qui, a pas acheter, malgré que, euh, on est que bandit, eux-mêmes, ils pas gagné, ça n'a pas les papiers, ils ont pas, illégal ça n'est tout à fait que, ils ont pas tel groupe bandit, et ça n'a pas et euh, les il faut bonne et puis même la situation que mon un jeune garçon et bien monsieur c'est qu'on a fait chauffer taxi moto et bien puisque ce qu'on a livré que et mariage divine belle et l'entrée collé dans groupe gang armé au niveau des zones et bien c'est comme ça qu'on dit que il volait en pile terrain et bien plus même capable revenir avec mon qui a fait caise zone son zone c'est et manger que mon dit comment là et mon jeune déjà c'est vous et belle qui a fait non ça N'a pas toujours été la carrière en Saint-Marc, et bien, n'a pas un citoyen, qui lui-même, qui l'est, et, et, et, Timbab, pour dire que Tiga, ben, Tiga lui-même, qui t'est parlé, ensemble avec un journaliste, pour dire que lui-même, il t'a dénoncé, on gangan, et qui l'est, Dieu-née, et Joseph, et bien, M. Ducueil, dans un salaire, lui-même, qui, en misé, et fait le côté comme Bali, pour dire que lui-même, lui, est proposé, et bien, l'appel joint, il y a valise d'argent américain. Eh bien, sortant des âmes, c'est pour euh, tout bien-né, il commence vendre eh bien, il vient se qui a vu le pays Canada, d'après ça, le dit non, quand il s'est allé même, et il a dit qu'il n'y a pas de bien comme, et bien, il a dit, mon cher, il faut que vous moins parce que vous pouvez prêter nos bras riches. Et bien, qui ça le fait? Et bien, monsieur est allé dans un deal pour l'acheter en l'huile et bien, qui vend 10 000 dollars américains, et bien, monsieur est allé, à vous 10 000 dollars canadiens, et bien, monsieur prend, et cobla là, il arrivé et changer, il est arrivé 8 000, combien de dollars, et bien, il a arrivé, ça, et le et d'après sa information Monsieur dit et il prend l'argent et vous prend 20 prendre dollars là changer et eh bien, les livres, ouais, c'était bon l'argent. Dans un séparé, dans un séparé, mille bout a 1000 bien, en sortant de ailes, eh bien, ils était arrivés pour lui-là, mettent le nom et, et pour m'en charler. et eh bien, pendant que monsieur lui même dit bien, lui même dit que c'était que c'était mal, ils et dit que c'était dit que c'était mal, ils ont et que c'était mal, ils ont dit et bien mal, ils ont dit et c'était et eh bien, d'après ça, et eh, que le gouvernement lui était venu d'y nous, et eh bien, monsieur lui-même, lui était retourné eh, quand le et bien, eh ben, lui, la lille même le gouvernement, disparaître, et eh bien, le lui, puisque, vous avez une mission pour aller avec l'huile, mais on baleine bleue, et bien monsieur, pendant la première baleine, a dormi tout brun. et bien baleine était net, et bien vous n'avez pas grand deal, et bien son lot lui, pour la c'est pour 10 000 dollars américains, et bien déjà. monsieur lui-même dit non, dégagez pour football parce que, quand il dit monsieur fait le bali 150 000 dollars américains, et bien monsieur te dit pas un problème, pour mettre tout sacrifice. Et bien, il Joseph, qui lui-même, qui t'a rencontré avec la presse, et bien après l'information, ça, et bien lui-même lui a dit ton démenti, et bien Dieu Joseph, qui se gang dans un Jérusalem au niveau de l'île Saint-Marc. Eh bien, je suis des détails sous accusation. Il y a un citoyen qui est le TIGA et qui te, est cité dans le cadre. Il y a travail mixte l'État fait. bien, d'après ça, TIGA a dit que l'équipe de l'État prend plusieurs milliers de dollars pour être capable de faire venir mal l'agent américain côté au bras. Et bien, je suis à la Kali, M. Jevin Joanny, pour être capable de faire le travail mystique, politique, et puis il est responsable de ça, parce que monsieur mettait Élites dans la rue, ça a dit qu'il parler aux Élites. et bien l'agent lui-même dit pas En côté, déclaration, Dieu est Joseph, qui fait 11 au niveau de la zone Jérusalem, dans la ville Saint-Marc apporter plus de détails, vous avez l'agent américain. Voilà, et juste avant ça, mesdames, messieurs, pendant que nous avons demandé, de faire demandé des sanctions qui prennent contre Pasteur Amel, mais en même temps, tout, na, nous avons toujours dit ça, c'est des Ougandes dans le pays, hein, monsieur, c'est un monde qui a dirigé une sanction, nous avons entendu ça, j'ai en la vie difficile, ça, pour faire un jeune garçon, bon, 10 000 dollars américains, comme quoi, il aller faire plus. Puis, mon saint, monsieur tout-même, c'est sapi mal qui est Qui ou grand? ou grand pour tête, il va gagner 10 000 quand l'État libéral fera gagner plus. Monsieur, ouais, l'anat du bagage, manque d'éducation ça, monsieur. Bah, ça grave, hein. Bagage, ça est horrible. 10 dollars. pendant ce temps-là, il y a ou grand même. So en tout cas, eh...